J'étais petit, euh, j'ai commencé la boxe assez jeune, j'étais turbulent. En vérité j'ai commencé par le football. Quand j'ai fait du football j'ai vu que ça ne me correspondait pas parce qu'à chaque fois que quelqu'un perdait euh, c'était la faute de quelqu'un, c'était pas les fautes de, de, de soi-même. que j'ai aimé, c'est ce côté personnel de la boxe où euh, si tu perds, c'est ta faute. Si tu gagnes, euh, c'est aussi ta faute, même si c'est un travail d'équipe. Il s'agit d'un euh, compte personnel avec soi-même, il s'agit de soi-même contre soi-même. Ça m'a beaucoup plu. Et à ce moment-là aussi, j'ai perdu mon père quand j'avais 9 ans. Donc je cherchais quelque chose euh, qui regardait comme moi, que je, qui devais, que je devais affronter moi-même. C'était un bon test et c'était quelque chose qui me plaisait énormément dans la boxe. beaucoup de malheur, j'ai eu des blessures, des, petites, des petits aléas de la vie, des petites choses qui ont fait que ça m'a ralenti un petit peu pendant un moment et ça m'a rendu plus fort plus tard. Alhamdulillah. c'est euh, de, de, de me casser l'épaule. J'ai eu trois chirurgies à l'épaule droite. <mérite> Ensuite, euh, en même temps, cette période-là, quand je me suis cassé l'épaule, c'est le décès de ma mère. Alors aussi j'ai dû prendre mon frère avec moi car c'était difficile il vient, vient d'un milieu très difficile Et il a été en prison pour crime il était turbulent Donc, quand j'ai avec moi en Thaïlande il avait 13 ans j'ai dû prendre une grosse responsabilité paternelle quelque chose qui m'a beaucoup marqué Ja,